C'est la manière de prendre en charge un blessé hémorragique grave pour, en moins d'une heure en principe, avoir tout fait, arrêter l'hémorragie, faire des réparations provisoires et que le patient repasse en réanimation. Et quand il est bien, on va réparer le reste. Okay, on a commencé par une plaie du cœur, mais à l'aveugle, sans avoir ouvert le, le thorax. On a simulé une plaie euh, transfiction du, du poumon. Avec un contrôle de la plaie par euh, tractotomie. C'est l'agrafage qu'on a fait. Pour tout chirurgien militaire, prochainement euh, déployable sur les théâtres d'opération, il faut qu'on s'entraîne euh, de façon euh, la plus représentative à, aux urgences hémorragiques et, et à des gestes euh, qu'on n'est pas amené à faire au quotidien parce qu'ouvrir euh, un thorax pour un chirurgien digestif, c'est pas fréquent. Donc le euh, challenge c'est de trouver le meilleur modèle. Euh, Simuler l'urgence hémorragique. On essaie de, de faire euh, sur ce modèle tous les gestes dans le thorax, abdomen qui sont faits en urgence. D'autant plus, certains de ces gestes, ils le feront peut-être une fois dans leur vie. mais du cœur, on n'en repas pas un dans sa carrière. Hein. Donc, on par contre, il faut bien la faire quand on l'a fait. D'où l'intérêt de l'avoir fait sur le cadavre. Sur un réacteur biologique ou, ou sur le canal perfusé, qui est un bon compromis. Mais c'est pas évident euh, d'avoir tout vu en urgence, en chance, euh, en formation. C'est très bien que répéter les gestes, euh, c'est le meilleur, mo meilleur moyen de, de savoir les faire correctement. Les euh, gestes qu'on a encore jamais fait chez le, chez le vivant, pour certains d'entre nous. Donc forcément, s'être préparé avant, c'est forcément bénéfique. Là, c'est les urgences hémorragiques extrêmes. Hein. C'est les gestes qui sauvent, c'est les gestes contre les maladies déjà en arrêt cardio-respiratoire. C'est le cours le plus lourd qui existe dans le monde. Je peux le dire sans ça, ça rien penser parce que j'ai vu les autres cours militaires, y bon, compris américains, c'est beaucoup moins long. Quand on est en France, il y a 4 ou 5 chirurgiens, il y a plein de rien. Là, il y a deux chirurgiens, un viscéraliste un orthopédiste. Et ils ont peu de moyens d'évacuer. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons moyens techniques, parce qu'ils ont des fils, en fait. Ils ont tout le matériel qu'il faut, mais ils sont. Il pas au secours, il faut qu'ils fassent. Et c'est quand même un élément plein parfois dans les conditions d'insécurité.